Bonjour tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Bienvenue au marathon du mois d'avril, Et eh oui, 30 vidéos en 30 jours au mois d'avril. Toujours un plaisir. Vidéo SQDC aujourd'hui? Et eh oui, on y va avec le WAPA de Redocane. Redocane, une marque qui a été achetée l'an dernier, le 28 mai 2021, par EXO. Eh oui, la compagnie québécoise qui déménage son siège social en Ontario qui redéménage son siège social au Québec, Ontario, Québec, toujours pour avoir euh, le meilleur des deux mondes à chaque fois qu'ils transigent leur siège social. Donc, euh, on connaît WAPA parce qu'on avait essayé deux produits WAPA chez Winman. On parle ici du produit WAPA de Namasté avec la review numéro 102. Et on avait essayé un WAPA que je m'étais procuré en Ontario, le WAPA de Fireside, review numéro 97. Donc WAPA, on connaît ça un peu. Euh, J'ai été revoir un peu les vidéos du WAPA. Euh, pas toujours convaincu d'aimer ça, donc je suis un peu surpris d'avoir réacheté un autre WAPA. Et pour ce qui est de Reducane, est-ce qu'on connaît Redocane à Winman? Eh oui, j'avais essayé un produit Redocane, le God Bud, que je m'étais procuré en Ontario à l'OCS Ontario Cannabis Store qui est l'équivalent à la société québécoise du cannabis la SQDC Redocane, donc acheté par Exo pour un montant de de de de de, de, de, de 925 millions de dollars 925 millions de dollars est-ce que c'est bon? Je ne le sais pas, mais euh, nous ici, on va essayer le ou WAPA. Si on regarde euh, sur le site de la SQDC, 90% des produits à la SQDC ont eu une augmentation de prix. Euh, et toutes ces augmentations de prix-là ne seront pas redistribuées euh, à chaque euh, fournisseur, mais bien, les profits vont être à la SQDC. Les augmentations sont à la SQDC, sont encaissés par la SQDC. Donc le WAPA ici, je vais ouvrir ça tout en lisant la description sur le site de la SQDC. Donc au Québec cette fois-ci et non pas en Ontario. Oh, c'est décollé ça, non oui non. Emballage aluminium ici. Je me rappelle quand j'avais acheté le WAPA en Ontario, le contenant de plastique était dans une petite boîte de carton. Donc euh, il n'y a plus de boîte de carton, c'est mieux pour l'environnement. Donc, quand on regarde le site de la SQDC, Myrcène, terpène dominante, on sait que la terpène, Myrcène, je pense qu'on va dire le terpène, hein? Le terpène ou là, je pense que c'est le, ça fait bizarre un peu. Myrcène, s'il y a moins de 0,5%, pas 5%, là, 0,5%, même pas 1%, même pas 1%. Quand il y a moins de 1%, moins de 0,5%. Bien, ça nous donnerait un buzz, un buzz plus énergétique. Quand que le myrcène est en haut de 1%, en haut de 0.5%, ça serait supposé nous donner un buzz plus sédatif, plus relaxant. Donc la myrcène joue un jeu très important dans le buzz. Le taux de THC, le taux de THC, je le sais, je vous entends. On veut savoir le taux de THC, mais on veut savoir aussi les terpènes, parce que les terpènes influencent le buzz. Entre 19 et 25, le taux de THC, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? On sait que plusieurs produits nous jouent des tours avec les taux de THC. Des fois, on dirait que ça correspond pas euh, aux produits, mais c'est à cause des terpènes. Donc, entre 19 et 25, la possibilité d'avoir, et nous, on est entre dans le milieu, dans le milieu, euh, pas dans le milieu, 21.6. Donc, c'est pas dans le milieu, le milieu, ça aurait été 22. Donc, 21.6, quand même bien, le WAPA. En général, le WAPA, euh, si on regarde, je pense que c'est fruité en général pourtant. Moufette fruité Ça sent, ça sent prédire mouffette, moufette, hein, le, le moufette de la SQDC, hein, pas la moufette qu'on connaît dans la rue. Dans la rue, on pourrait dire dans l'ancien temps, dans la rue. Mais dans mes... Euh, Expérience personnelle, j'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de produits qui goûtaient la moufette dans le temps de l'illégalité. Vous savez, Winman a fumé du M39 pendant 10 années. Donc, euh, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Il n'y a pas de pochette euh, d'humidité. Écoutez, je suis pas convaincu par l'arôme. Euh. Pour ce qui est de la, de la qualité, euh, on sait que c'est 27 dollars, je crois. Le prix, 27 et 27,10 euh, je me suis procuré ce produit-là là, avant les augmentations de prix. Les augmentations de prix sont d'environ de 1 à 2 par produit. Donc, 500 produits ont eu une augmentation de prix. Environ 80 à 90 des produits de la SQDC ont eu des augmentations variant de 1 à 2 donc, euh, le WAPA ici, qui appartient maintenant à EXO, quand on regarde le site de QDC, c'est vraiment écrit EXO. Euh, le fournisseur, la marque, Redocane, la variété, WAPA. Et pour ce qui est des terpènes, on sait que la myrcène est la première terpène. Donc, ça serait supposé être sédatif, relaxant, euh, pratiquement endormant. Ensuite, cariofilène, cariofilène vraiment, euh, a beaucoup de propriétés... Euh, médical. Ensuite, troisième terpène, pinène, humulène et à la fin, un petit peu de limonène. Écoutez, écoutez, euh, pinène, humulène, sûrement, là, on peut se rendre à la troisième, quatrième terpène. Allez sur mon Instagram, mon Instagram, bientôt 2000 abonnés, vraiment, vraiment content mon Instagram. Les stories, ça va-tu bien? On aime les stories de Winman. Sur Instagram, donc de ça. Ah, c'est c'est spécial, hein, cette terpène là de pinène, humulène. J'ai l'impression que le humulène joue, joue joue son rôle. J'ai l'impression que les quatre premières terpènes ont, ont une dose égale. Un peu de myrcène, un peu de cariofilène, je ne goûte pas vraiment. Myrcène, c'est terreux. Pinène, c'est euh, épinette, euh, Sapineux, là, et conifère. Et pour ce qui est de l'humulène, humulène, je pense que c'est noisette. Ben, Myrcène aussi est noisette. Humulène, je pense que c'est aussi houblon. Moufette fruitée. Le fruité est où par rapport aux terpènes? Je ne sais pas. Habituellement, euh, fruité, on retrouve ça dans terpinalol. C'est compliqué les terpènes. Hein? C'est compliqué parce que. Chaque terpène, il y a plusieurs euh, arômes, plusieurs fruits, plusieurs légumes, plusieurs plantes, fleurs qui euh, se retrouvent dans plusieurs terpènes. Hein? Donc, euh, je pense que c'est le temps de regarder ça à la caméra et peu, ensuite de ça, on en roule un immédiatement. Alright, on est avec le WAPA. On a vu le WAPA avec Namasté. On a vu le WAPA avec Fireside en Ontario. Et maintenant, on voit le WAPA de Re de cannes Donc, euh, c'est sûr que c'est moi qui viens de l'égrener. Ha, ha, ha. Donc, c'est correct, c'est bien. Il euh, y a beau, beaucoup de givrage. C'est bien, c'est bien. On parle ici d'un produit à 27 dollars et 10 sous. Donc,. Euh, on s'éloigne du 25$ avec l'augmentation de la SQDC, euh, ce qu'il va falloir euh, s'ajuster et peut-être regarder les produits en bas de 30$. Donc euh, à suivre, à suivre. Donc je pense que c'est le moment, on va rouler un WAPA de Redecan. Alright, on est de retour avec le WAPA de Redecan qui appartient à Exo. On connaît Exo hein, avec euh, Winman, mais le présentement c'est vraiment Redecan. C'est une marque à part, donc... Euh, on va voir. On va voir ce que ça donne. Mais on a une petite aperçu quand même. J'ai pas été super déçu de Redocane. J'espère qu'ils ont pas vraiment tout changé leur formule. Mais, juste en regardant le cannabis, ça a quand même assez bien. À cette heure, est-ce qu'on aime la ronde? Est-ce qu'on aime la ronde? Mais rapidement, comme ça, Redocane à 27$ pour la qualité. Euh, si vous pensez trouver un arôme que vous, que vous aimez sur le site de la SQDC, peut-être vous essayez. Peut-être vous essayez avec Redocane. La qualité est quand même bien pour 27$. Est-ce que le buzz va durer une heure? Est-ce que le buzz va durer deux heures? Euh, C'est là qu'on va savoir si ça en vaut vraiment la peine. <coughs> En s'entendant, je goûte un peu plus de pinen en ayant le pinène en l'ayant grainé. Le petit conifère euh, ressort un petit peu plus. C'est pas mon style, le conifère. Mais quand même, quand on le fume, un peu plus léger comme goût, là. Moi, j'aime mieux redocane que namasté. Je me rappelle plus du tout du goût du Wapa de Namasté. C'est pas euh, le Wapa de Namasté que je parle. C'est vraiment Namasté, la marque Namasté en général, qui m'a jamais vraiment impressionné. Et on sait que Namasté, euh, si je me trompe pas, là, c'est plus cher que Redocane. Donc, si on arrive ici, là, Namasté. Ah oh non, je suis pas au bon endroit. Donc, euh, si on regarde sur le site de Leafly, vraiment une petite, petite description du WAPA et qui, qui porte à confusion, qui, qui porte à confusion. Euh, c'est la première fois que le site de Leafly, euh, que Winman n'est pas que Winman est, est pas de la même avis que Leafly. Donc, on sait que Leafly est la Bible euh, du cannabis. Hey, « Eh, parle pour toi, moi j'ai un autre site. » Donc, Leafly, c'est mon site préféré présentement pour me donner des indications sur les variétés de cannabis. Leafly, L -E -A -F -L -Y. L-E-A-F-L-Y, Leafly il faut dire, je dis toujours Leafly, mais il faudrait dire Leafly en anglais. Donc la description nous dit euh, WAPA, c'est un produit 60% indica. Et par après, on nous dit, je vais vous le lire au complet, c'est deux lignes, c'est deux lignes. Vraiment, euh, j'espère que vous êtes d'accord avec Winman. WAPA is on va dire en français, on va faire une, va faire une traduction euh, parfaite avec Google Translate. Ça va aller rapidement, mes amis. C'est vraiment euh, deux lignes. Parfait. Et voilà, c'est fait. WAPA est un hybride à dominance indica à 60%. Donc, si on nous dit dominance indica 60%, ben, 60%, donc il y a 40% stativa, donc c'est plus indica. Je vais juste le répéter. Là. WAPA est un hybride, une plante hybride hein, à dominance indica à 60%. Créé par Paradise Seed. Donc Paradise Seed, c'est eux qui ont fait le croisement. Mais on ne sait pas quelles plantes qui ont utilisé pour faire ce croisement-là. Et là, écoutez ça. C'est la deuxième phrase qui, qui, qui reste à lire. Il n'est pas, euh, pas je l'aille pas, euh, pas. Je le rachèterai pas. Je l'aille pas, je le rachèterai pas. Il est bien. Il est bien. Je, je, je, je goûte un peu le fruité en le fumant. C'est ça qui est bizarre parce que je ne retrouve pas le fruité dans les terpènes. C'est quel terpène qui représente le fruité selon, selon le site de la Ok. Le WAPA est un hybride à 60% Indica. 60% Indica fait par Paradise Seed. Qui offre des effets joyeux et élévateurs. En anglais, là, uplifting. Ainsi qu'une saveur fruitée intense. Mais si c'est indica à 60%. Ça ne devrait pas être uplifting. Si c'est indica à 60%, ça devrait être un petit peu plus relaxant. C'est ça que je comprends pas. Euh, Est-ce que le WAPA ce serait, serait plutôt 60% sativa pour avoir un, euh, des effets joyeux, des effets uplifting, élévateur? Si on regarde sur le site de l'SQDC, Dominance indica, écoutez, c'est pas un super gros indica, vraiment hybride, euh, vraiment un faible indica, euh, un faible indica. Est-ce que c'est parce qu'il est pas vraiment efficace avec moi, 21.6% de THC, quand même en haut de 20%, habituellement, ça devrait nous écraser, mais... Ici, on peut se protéger en nous disant que c'est vraiment un produit hybride et non pas Indica. Donc, c'est hybride en premier lieu. Donc, ma conclusion, ma conclusion, $27,10, euh, Reducane, euh, c'est correct. C'est correct. On pourrait peut-être donner une chance encore à Reducane pour une autre variété qui pourrait peut-être nous intéresser. Euh, $27,10, ça, ça correspond à la qualité de $27,10 à la SQDC. Euh, J'espère qu'Exo ne vont pas massacrer la, la, la, la, la marque. Euh, vraiment content qu'il n'y ait pas de pochette d'humidité. Euh, le cannabis est quand même bien, pas de fond de sac, pas de, pas de, de feuilles, euh, pas de branches. Donc, euh, petite cocotte dure, c'est bien, c'est bien. Euh, pour ce qui est du Wapa, c'est vraiment la variété un petit peu fruité, un petit peu pinène. Euh, c'est y a le limonène on le goûte pas, je goûte pas le citron, limonène, c'est loin. Le goût de moufette, c'est euh, plus le pinène je trouve. Euh, J'ai dit moufette, mais c'est écrit moufette, mais c'est plus peut-être le pinène. Écoutez, je goûte pas le cariophilène, le petit goût épicé, euh, pas agréable, je... je... J'en rachèterai pas pareil. C'est pas qu'il est pas bon, mais j'en rachèterai pas pareil. Euh, il ne se démarque pas pour le goût. Euh, pas vraiment intense pour le buzz. 6 sur 10. 6 sur 10. Donc, note de passage. Peut-être encore donner une chance, à Rudekann. Après avoir essayé l'OCS, un produit en Ontario. Euh, il y a quelques temps quand même, le Godbud. Ensuite de ça, ici, on ne le voit pas. Donc euh. J'espère que j'ai répondu à vos questions, à vos à vos interrogations par rapport au WAPA de Roger euh, Convaincant, plus ou moins. Plus ou moins. Donc, je vous laisse là-dessus. On y donne un pouce. On écrit un commentaire. On s'abonne. On s'abonne. On active la cloche. Et si le cœur vous en dit, allez vous abonner sur mon Instagram. Super intéressant. My story. Des photos. Et tout le tra lala. Donc, je vais terminer mon WAPA de Redocan tranquillement et on s'en voit très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, Marathon du mois d'avril, 30 vidéos en 30 jours. On les regarde, toute la gang. Ciao, ciao!